salut à tous et bienvenue sur naughty dog mac pour un nouveau dog news concernant naughty dog qui repart en tournage de motion capture c'est officiel les dogs vont reprendre le tournage très bientôt ils ont même déjà repris le tournage et cela annonce du bon pour la prise de last of Us partie 2. Il y a quelques heures, Marianne Hayden, une senior animatrice dans les cinématiques chez Naughty Dog, a posté une photo sur son compte Twitter. On la voit poser avec deux autres personnes et la légende, toujours agréable d'être de retour sur scène, hashtag mocap. Donc la mocap est une abréviation utilisée pour désigner la motion capture. Il s'agit d'un procédé permettant de réaliser des séquences de gameplay et des cinématiques avec de vrais acteurs équipés de combinaisons spéciales avec des capteurs. C'est donc officiel, Naughty Dog est de retour dans la motion capture, mais pour quel projet Uncharted 5, The Last of Us Partie 3, le mode faction de The Last of Us Partie 2, le remake de The Last of Us ou bien encore une nouvelle licence. Les possibilités sont assez nombreuses pour les dogs et il est assez délicat à ce jour de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Cependant, si l'on regarde d'un peu plus près le tweet de Marianne, nous remarquons que l'acteur Mark Musashi est mentionné. Et si l'on jette un œil au CV de ce dernier, nous pouvons voir que l'acteur a collaboré avec Naughty Dog à deux reprises pour le développement du premier opus de The Last of Us en 2013 en tant que cascadeur. Et l'homme a également participé au développement d'Uncharted 4 à Fifth End en 2017, mais son rôle n'est pas mentionné. Son dernier projet en date remonte à 2018 avec le film d'horreur américain Firol. L'acteur a participé à plusieurs projets de jeux vidéo, de films et de séries. Il nous reste plus qu'à patienter désormais en attendant une potentielle annonce dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais en attendant tous les regards sont braqués pour le 26 septembre, qu'il faudra bien surveiller pour le The Last of Us Day, le jour spécial qui marque le début de la pandémie dans l'œuvre de Naughty Dog. Et chaque année le studio nous réserve quelques surprises et 2021 ne devrait pas déroger à la règle.